Wheatman, content de vous voir vidéo sqdc aujourd'hui on va regarder la nouvelle variété de broken coast pie in the sky le, le nom du produit s'appelle den man je voulais remercier jean c'est jean qui m'a payé ce produit là euh, vous connaissez jean au début là, de la légalisation il me donnait beaucoup beaucoup d'échantillons de produits avec cbd provenant de la sqdc et aussi de l'ontario Ontario Cannabis Store. Il m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit, Winman, oui, je te paye le Broken Coast. 46,30$. Un gros merci, Jean. On remercie Jean dans les commentaires. C'est grâce à lui qu'on peut faire cette vidéo aussi rapidement. Variété Pie in the Sky. J'ai fait quelques recherches. Euh, le plus sativa des sativa. Sativa, sativa. Donc, euh, c'est indiqué sur le contenant. 85% sativa, 15%. Indica. Donc, euh, en général, là, les gens croient que les sativa donnent un peu un buzz cérébral, un, un buzz plus dans la tête, uplifting, donne de l'énergie. De l'autre côté, euh, les gens, en général, croient que le buzz indica euh, nous écrase. C'est plus dans le corps, plus corporel, plus relaxant que le sativa qui est énergisant. Euh, quand on regarde les terpènes dominantes, euh, c'est un peu plate. C'est le cariophilène, mais on sait, on a eu quelques expériences dans le passé, que ça veut pas nécessairement dire qu'elle va être très prononcée ou que ça va être de mauvais goût. On sait qu'on a été agréablement surpris à l'occasion avec le cariophilène qui, ma foi, euh, goûtait pas ou goûtait peut-être un... Un autre, euh, un autre euh, fines herbes, peut-être un autre épice qui serait peut-être plus agréable avec le mélange des autres terpènes, peut-être que ça paraît pas. Donc le cariophyllène en premier et la deuxième et la troisième périsse. Personne. La deuxième et la troisième terpènes dominantes sont les préférés à Winman. Le duo par, par excellence. Myrcène limonène. En général, quand j'ai du myrcène, limonène, une à côté de l'autre dans une description, je ne sais pas si c'est ça qui donne ça, mais en général il y a un petit goût gazé, un petit goût de euh, diesel. Donc on va ouvrir ça euh, immédiatement. Caryophyllène, myrcène, limonène, linalol et humulène. Un gros merci Jean, c'est un très gros cadeau. de sécurité. Les euh, contenants Broken Coast toujours petits. Euh, Broken Coast c'est la meilleure qualité, hein? C'est la meilleure qualité à la SQDC. Euh, tout le monde l'a dit, sans aucun problème. Trichomes, euh, humidité. Par contre, des fois il y, y avait un petit peu de caroufilène dans un petit peu chacun des Broken Coast. On sait que le caroufilène, c'est un anti-inflammatoire, anti donc. Euh, c'est bon pour le médicinal. Donc, on a un petit peu de misère à ouvrir le contenant ici. On va y aller. On va y aller comme on peut. On est live ici. On est live. Hey, on n'est pas live. Et voilà. Ah, ça sent bon. Alright. Ah, on a notre myrcène Limonen. Ça n'a pas trop sentir mauvais, les boys. Pie in the sky. Il nous dit ici arôme naturel citronné. Peut-être. On va regarder ça de plus près à la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocottes. 4 belles. Wow! 4 belles et 2 petites. Euh, différent des autres Broken Coast. De la qualité euh, des trichomes. Euh, C'est un look différent. D'un look différent. Ben c'est incroyable pareil. Là. C est, c est, c est... <rire> Je suis comme un peu surpris. Là, man. On, on va voir ça à la caméra. Pour ce qui est de l'humidité. Humidité parfaite. Il y a du givrage. C'est blanc. Est-ce que c'est résineux? Quand même. Quand même. Donc euh, sous la presse. Ça pourrait me donner peut-être euh, de, de bons extraits de rosin, de wax, de concentré. Ça sent bon, ça sent bon. Il euh, y a un petit goût de gazi là-dedans. Euh, Je sens plus le goût gazi que citronné. Je même pas le citronné. C'est juste écrit citronné. Il n'y a même pas de diesel. Faut pas toujours se fier aux descriptions. Hein? Il y en a là, qui lisent la description et puis qui se fient à ça. Il y a des nuances, il y a des petites euh, différences, il y a des. Peut-être les combos de terpènes ou euh, l'ensemble de l'œuvre. Fait en sorte qu'il y a des, des, des différences. C'est pas toujours parfait ce qu'ils écrivent. Alright, les boys, j'ai vraiment hâte de fumer ça. Donc, euh, on regarde ça de plus près à la caméra. Nous aussi avec le. Pie in the Sky, si vous aimez mieux le Denman. D-E-N-M-A-N. Je le trouve un peu moins beau que certains Broken Coast qu'on a déjà vu chez Winman. Les tricônes sont là, mais je ne sais pas comment dire ça. Regardez, c'est quand même très bien. Peut-être la structure est moins belle là. Il y a moins de... Il n'y a pas de Foxtel. Il n'y a pas de... de, de, de... Petite bosse là, qui, qui déborde là. Euh, regardez comme ça le lit ici. Là. Mais, a, le look est moins beau. Le look est moins beau. Euh, C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, l'odeur vraiment euh, m'intrigue beaucoup, beaucoup. Euh, surtout avec le myrcène limonène. Le caryophyllène n'a pas l'air d'être trop, trop prononcé. Malgré qu'il est en les terpènes dominantes. Ok, sans plus tarder là. On enroule un immédiatement. Retour avec le Denman, merci encore à Jean, énorme cadeau, 46,30. donc pie in the sky, un va à 85%. On nous dit citronné, pourtant j'ai pas senti ça du tout, du tout. Un petit peu euh, humide, il est vraiment, vraiment pas sec là. Il est... La misère à allumer, là, j'ai. Il est humide, il n'est pas... pas sec. Moi je trouve qu'il y a plus un petit goût, vraiment là, vraiment un petit goût gazi plus que citronné. Je sais que c'est écrit citronné, je pourrais bien dire citronné, tu comprends-tu? Mais t'écoutes Winman pour, pour voir les petites différences, comprends-tu? Sinon tu dirais pas besoin de Winman, mais lire la description, la fiche. Mais euh, je sais que ça t'y va, citronné, ça va ensemble. à peine, à peine citronné écoute c'est il est bon mais euh, il goûte pas beaucoup beaucoup je trouve il n'y a pas de côté désagréable de cariophyllène euh, pourtant le est terpène dominante je la goûte pas citronné une petite affaire le Myrcène limonène je trouve que c'est le goût gazé. mais dans l'ensemble faut toujours se rappeler que c'est un satiba euh, pas sûr là, que c'est trop trop indicat, là. Je pense pas que c'est trop trop corporel. Je viens juste de commencer. On se calme. 19,70% de THC. Donc 19,7. On peut avoir entre 16 et 22. Donc ça peut être quand même intéressant à 22. Présentement, à SQDC, on a sept produits Broken Coast. Euh, il me semble qu'il en avait d'autres que ça. Il y a aussi, euh, ça c'est 7 en 3.5, il y a aussi le Savary. Le Savary, c'est le Pinkush en joint pré-roulé. Peut-être que j'aime plus celui-là que le Gabriola. Et puis l'autre que j'ai aimé dernièrement un petit peu, là. Hum, il n'est pas là. C'est le Quadra. Hum, le Quadra est pas sur euh, le site des SQDC. J'ai essayé le Quadra et puis euh, le Gabriola là, le mois dernier. Quand même des bons buzz. Hein. Euh, C'était peut-être pas mes arômes préférés, mais quand même un bon buzz. Euh, C'est clairement un Sativa là, parce que tu sais sativa des fois là, tu te demandes t'es-tu gelé, suis pas, tu, tu gelé, là tu dis Chris c'est parce que je fume trop. Mais non, c'est qu'un sativa, hein, faut se rappeler que c'est pas corporel. Un sativa c'est un buzz différent, hein, c'est plus dans la tête. tu un petit peu plus réveillé, plus énergétique. Moi c'est pas toujours ce buzz là que je recherche. Moi j'aime mieux euh, plus hybride ou corporel. Là. Hybride ou si mieux là, euh, indica, tu comprends-tu Je pourrais pas me le racheter parce que c'est quand même et 46,30$. Puis je peux pas acheter ça si le buzz, c'est pas ce que je recherche. Il euh, n'y a pas un goût. Il y a un très bon goût. Il y a un très bon goût. Comme je disais, un petit peu gazi. Presque pas citronné, man. Presque pas. C'est comme gazé. Seul. Très, très, très, très léger. Le buzz, man, c'est.. Tu sais, si je vais avoir un buzz même, je vais y aller avec.. Euh... Je sais pas si Where's my bike, c'était dessus. Where's my bike c'était dessus? Ça tu va? Mais il y a quand même le Dela ou euh, le Chem Dog de souvenir, le GG4 Pamplemousse de souvenir. C'est des, euh, des produits plus cérébrales, moins dispendieux. Euh, que Broken Coast. Je pense que ceux qui sont Broken Coast à côté, ils vont le prendre, vont le fumer. Si tu as les moyens, moi j'ai pas les moyens de me fumer ça. Puis le buzz, c'est clairement un sativa, là, Ça c'est clair, clair, clair. on commence à embarquer tranquillement. Mais on. Un buzz corporel, tu sais, quand t'es écrasé, tu plus instantané, tu, tu, tu le vois tout de suite là, la, la différence, un Sativa, c'est, tu sais, je parle, je parle, tu sais que je suis gelé, tu sais, tu sais, Broken Coast appartient à Fria, où c'est qu'à Fria, ce sont, euh... j'allais dire, matchés, ils ont fusionné avec Tilray, c'est pas des jokes, c'est pas des jokes. Euh, Afria, la meilleure compagnie euh, du Canada. C'est affilié avec pour moi la pire. Tilray avec euh, Canopy. Peu importe. Tilray et Afria. Tilray et Afria sont ensemble. C'est incroyable. Tilray et Afria sont ensemble. Euh, Tilray, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de contrats, mais ils vont utiliser les serres d'Afria. Il Afria, ils ont des serres de vide, je comprends pas. Parce qu'Afria, d'après moi.. Euh, serait supposé de produire, produire, produire du Broken Coast et pas jamais manquer de produits. Et puis, Afria, de l'autre côté, ils vont aider uh, Tilray à baisser le coût de production euh, au gramme. Euh, on sait que Broken Coast, pas Broken Coast, pardon. Afria, euh, le coût de leur gramme, en général, on sait qu'il y a Broken Coast, Soleil, Rift, Good Supply. Leur coût de production d'Afria... Euh, je ne vais pas me tromper, c'est environ 2$. Tandis que Tilray, c'est plus de 5$ le gramme. Tilray allait faire faillite dans la, dernière, dans la prochaine année. Euh... En tout cas, il mettait toujours des, des, des actions. C'est une autre affaire, mais. Il était toujours du cash, Tilray, bro. Il était toujours du cash, tu comprends-tu? À tous les années, il était du cash. Le monde de Christ, tu souviens, ça. Arrête, man, je t'en ai. » tu sais. Puis la Fria. Euh... Puis c'est Fria qui va décider à patente. C'est eux autres qui vont diriger. Toutes les bosses de Terry, là, ils vont pouvoir aller s'asseoir à l'entour de la table ronde. Ils vont avoir le droit de parler un peu, là. Mais c'est Afria, c'est les boss d'Afria, la gang d'Afria, qui gère la patente. Pour les Français, la patente, ça veut dire la chose. Et si vous voulez plus comprendre, ils vont gérer l'entreprise. La patente la patente. Donc, euh, on va être, euh, on est chanceux, Afria va toujours euh, s'occuper de Broken Coast, puis euh, on va toujours avoir la même qualité. Euh, à moins que dans 5 ans, 10 ans, ils euh, perdent le contrôle, puis qu'on peut voir là, que c'est rendu trop commercial, et puis qu'il y a des petites touches qui manquent, ou euh, je sais pas. Je sais pas, hein, c est, c est, je sais pas comment ça va être le, le, le cannabis là, euh, dans 5 ans. Ça va, être, euh, ça va être malade. Ça commence à être légal, hein, de plus en plus partout. Euh, les gens donnent leurs conseils, les gens donnent leur opinion. Euh, c'est vraiment le fun. Retour avec le Denman. Écoutez, euh, ma batterie a lâché. Je suis vraiment désolé. Donc, j'ai fumé le joint euh, tout seul, sans vous. Euh, clairement, un sativa, Là, C'est vraiment cérébral. Ça se passe dans la tête. C'est pas écrasant du tout, du tout. 46,30$. Le goût est super bon. Vraiment très bon, le goût. Euh, côté un peu, là, diesel. Je ne pourrais pas te dire que c'est citronné. Là. Moi, dans ma tête, citronné, ça ressemble plus là, à... Uh, du Dela Ace, du Ultra Sour de Namasté, le de Dela Ace de San Rafael. Uh, mais écoute, pour, pour un set Siva, uh, je vais y aller avec uh, Dela Ace, Kem Dog de Souvenir uh, Je vais prendre un, un, un Jack Ace de cet Acre uh, qui est à 30, 30, trentaine de dollars. Uh, 46 dollars là, pour un, un, un set comme ça j'ai pas les moyens de me payer ça, euh, et puis il y a d'autres cannabis là, qui, qui vont me donner ce genre de buzz. Euh, J'aime aussi, je pense que c'est un hybride là, Where is my bike, mais je trouve que c'est un plus un, un, un sativa, si je me rappelle bien. Il euh, est bon goût, il est bon goût, mais j, j, j, je ne me payerai pas ce cannabis là encore à 46$ et 30$, euh, c'est vraiment trop dispendieux. Et puis, le, le high, hein, le, le, le buzz, il, il est pas vraiment, euh, il n'est pas, il est pas super, avec moi, il est pas supérieur au Dela Hayes. Et puis, j'aime tellement le kemdog et le GG4, pas de souvenirs, surtout le kemdog que Je vais prendre du kemdog Dog là, à 27,90$ euh, à la place de 46,30$. Très bon goût, très bon goût. T'es un gars Broken Coast tu vas l'aimer au goût. Très bon goût. C'est le buzz qui fait en sorte que. On va vaporiser. On va euh, respirer de la vapeur. On ne va pas chauffer nos terpènes. Voici le Mighty. Un des cinq meilleurs vaporizers au monde. Je l'ai acheté usagé. Et j'ai acheté euh, ce morceau-là ici. À part neuf. Hein? Attention à ce que je mets ma bouche. Donc, euh, la température a pu s'ajuster, Très intéressant. Donc, si on suit les conseils de Max. Hein, Max, euh, un abonné de Winman. Qui euh, m'a donné la description de toute la température. À laquelle chaque terpène s'évapore. Donc, euh, je sais que vous aimez, vous aimez le buzz en ce moment du Denman. Mais... 46 30 C'est très dispendieux. Donc on, là ça base, ça buzz, mais, mais oh 315$ Fahrenheit THC ici qu'on va vaporiser. Un goût complètement différent euh, que quand on ferme un joint. Là c'était plus citronné. Vraiment. Écoute, la première fois que tu vas vaporiser dans ta vie, tu vas dire Qu qu'est-ce qui se passe, man, je, je comprends pas. C'est. Moi, j'ai pas aimé ça. Euh, J'avais vaporisé en, en 2018 pour te replacer un peu. Et puis là, on va mettre ça là, pour faire plaisir à Max. On va goûter à de la myrcène, hein Pourquoi pas On y va avec 334 Fahrenheit. On l'a déjà atteint. Donc ici c'est pas de la boucane, hein? c'est vraiment de la vapeur et puis ça sent vraiment là pendant deux secondes puis ça sent plus rien. Vraiment très très intéressant. Je peux charger ça avec un, un chargeur, il y a une batterie à l'intérieur. Ici là il y, a, il y a un petit stand, c'est un morceau à part quand je l'ai acheté au gars usagé. Il me disait, hey man il y a un stand avec ça là, sinon là, il n'est pas solide sur place mais comme ça tu peux le mettre sur une table. On va monter la température. Hein? On peut pas faire une coupe de shot là-dedans. Euh, 388 linalol. Donc 388 linalol. Est-ce qu'il y a du linalol dans ce produit Mais en mettant ça à 388, on va tout ramasser le reste en dessous. Une affaire que j'ai appris dernièrement. Il paraît que même quand le cannabis il est brun pâle, là de continuer à vapoter, vaporiser, euh, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vapeur. <coughs> <coughs> Il y en a qui aiment ça quand je tousse. Hein? Ah oui, ah, mes petits amis sur Instagram. Ah, il y en a qui aiment bien mes photos sur Instagram, hein. Et oui, j'ai fait de la défoliation. J'ai fait de la défoliation tout de suite après euh, la vidéo. Alright. On va monter ça un peu. Est-ce qu'on a le droit de le monter, Max? Oh, Pinan, c'est à 311. Je ne savais pas. Limonène, 349. Je ne savais pas. Ok, on va monter ça à 390. Écoute, c'est ça que je te disais tantôt, euh, la première fois que j'ai essayé ça, je n'étais pas convaincu, je comprenais pas. Euh, ça coûtait vraiment différent. Je ne bossais pas. Je ne bossais pas euh, assez. Donc, on a atteint la température. <coughs> c'est inévitable c'est inévitable toujours un petit <rire> t'aimes ça hein <rire> mais écoute pour regarder un peu à l'intérieur la couleur il y a encore euh, même du vert c'est pas si mais plus que tu prends des longs pofs, ça gèle ça gèle mais je suis quand même à, à mes débuts là, même si ça fait quand même je pense que ça fait un an que je l'ai euh, je je l'ai ressorti, hein? T'as vu les vidéos à Winman? T'as vu les vidéos à Winman? Ouais, OK. <rire> Sinon, on va les voir! <rire> euh, je l'utilise pas beaucoup. Mais là, euh, ça me tente, ça me tente. Puis à la demande générale. À la demande générale. On veut vaporiser. Là, c'est sûr que le goût est un peu moins bon. <coughs> puis là, je pensais que <coughs> en vaporisant comme ça une ou deux autres fois, deux autres shots, mais qu'il serait peut-être plus bon le cannabis et puis que je pourrais le jeter ou peut-être le récupérer pour en faire du beurre. Oui, oui, oui, mesdames et messieurs. Mais euh, même si le goût est moins bon, ça ne veut pas dire qu'il reste juste deux shots. Ça, c'est du monde qui m'ont dit ça, puis je pense que c'est vrai, là, parce que c'est des pros du vapotage, vaporiser, vaporiser. Mais tu peux pas vaporiser, tu peux aspirer encore là, presque une dizaine de fois, croyez-le, non? Croyez-le ou non. Puis le goût, bien, il va toujours rester comme que, au début, quand il n'était pas trop parfait, tu sais. Bien, les 10 autres shots sont supposés de rester pas trop parfaits. Puis c'est ça qui arrive. Fait que dans le fond, euh, j'ai gaspillé pas mal. J'ai gaspillé pas mal. Une chance que je n'ai pas, pas, pas vaporisé euh, souvent. Euh, j'ai vaporisé peut-être là... Euh, une quarantaine de soirées, euh, peut-être euh, trois fois par mois, là, une, à peu près 35 fois là, dans, dans l'année. 35 euh, soirées. que c'est pas euh, comme les joints, c'est à tous les jours, tu comprends? que c'est vraiment pas la même expérience. La façon que tu la force, la longueur, euh, la température. Plein de choses là, qui font en sorte qu'il y a des petites différences sur le buzz. décidé de s'éteindre, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a pensé que Puis que je ne jouais plus après le chiffre, je sais pas. Quand il arrête de jouer après le chiffre, il... on dirait qu'il s'éteint après un certain temps. Je le me Mais surtout, là, en vaporisant, je... Je, vois pas le... je... je vois pas le but d'acheter Je vois pas le but d'acheter ça à 30. Je, je suis pas encore un pro pour vaporiser, man. Je, je suis pas encore rendu là. Mais je sais que l'avenir, c'est vaporiser. L'avenir, c'est les terpènes. Je sais, je suis au courant. Et puis, je suis en train de mixer. Je suis en train de mixer. Et puis... Euh, je sais que quand je retourne au joint, là, ça goûte moins bon. C'est bizarre parce que je me tire dans le pied en vaporisant parce que là, j'aime plus le joint. Puis là, ouais, mais j'aime pas trop ça là. Puis là... T'aimes moins le joint. Puis là, à cause de toi... À cause de toi, j'aime moins le joint. Puis là, tu, là, tu, là, tu buzzes moins, mais là... Là, tu commences à buzzer plus, d'apprendre à, à buzzer plus. Je sais pas si tu me comprends. Je suis un débutant, gros. Je suis un débutant. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Euh, vidéo ordinaire. Donc le Denman, je peux pas te le recommander. Euh, je pense pas que le buzz euh, en vaut la chandelle. En vaut le prix. Écoute, tu veux une note? Je sais que tu veux une note. Est-ce euh, que je donne une note de passage? Très difficile. Imagine, je donne pas de note de passage à un cannabis que j'aime le goût. Je peux pas faire ça. Euh, ça va faire les manchettes, ça va faire les journaux. Euh, ça va être partout sur Internet. Je ne peux pas faire ça. Euh, Puis même si je te donnerais 6 sur 10, ça serait trop près là, de, de, de passer partout dans les journaux. 6.5 sur 10, le Denman vraiment trop dispendieux là, pour le buzz que ça m'apporte je suis vraiment désolé là, pour les fans de Broken Coast. je le sais je, je reçois déjà les tomates euh, de ces gens, de ces fans je, je vous entends, je vous entends je vous vois même je vous vois donc euh, soyez léger dans les commentaires euh, c'est euh, la référence donc euh, on se revoit très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao